Bye-bye. Bienvenue dans une émission spéciale pour la fête de la musique sur Radio Campus Montpellier. Ethno, techno, résonance ou dissonance sur une idée originale de Luc Marquive de l'IRD. Aujourd'hui, nous allons nous stimuler le tympan, nous faire vibrer les neurones avec une discussion hybride, musicale et scientifique entre deux spécialistes de musique qui ne sont pas que des sons, nous le verrons. À ma gauche, nous avons euh, durant euh, la journée le coordinateur de l'antenne de Radio Campus Montpellier, Tom Martinez qui se transforme la nuit ou lors de la fête de la musique en Tom Marzotta, DJ, producteur de musique électronique et en visio, nous avons Julien Mallet, ethnomusicologue à l'IRD et spécialiste des musiques de Madagascar. Nous allons donc parler de résonance et de dissonance entre musique électronique et musique traditionnelle. Alors avant de, de parler du menu, je vous précise que cette émission est réalisée en étroite collaboration entre radio. Campus Montpellier et l'IRD. En entrée, nous discuterons des similitudes entre musique électronique et traditionnelle avant de partir sur le plat de résistance. 40 minutes de musique traditionnelle présente dans les archives de l'IRD mais mixée, mélangée, triturée par Tom. Enfin, en dessert, nous finirons l'émission en évoquant les enjeux éthiques de la réutilisation des musiques traditionnelles. Et nous donnerons des pistes de réflexion afin de faciliter les collaborations réciproques et justes entre les humains à l'origine de ces univers sonores. » Voilà, ça c'est un petit peu le menu euh, pour cet après-midi. Alors très euh, rapidement peut-être, Julien, Tom, pour commencer, est-ce qu'on peut peut-être un peu euh, définir ce qu'on entend hein, par musique électronique et musique traditionnelle On peut peut-être commencer, Julien, euh, l'avantage à la vision, on va dire, par les musiques euh, traditionnelles, euh, notamment, qu'est-ce qu'on entend par, par ce terme-là euh, ben, Bonjour, merci de me donner la parole, je suis ravi de pouvoir rencontrer Tom et échanger sur ce sujet. Alors, musique traditionnelle, on pourrait le définir de mille façons. Hein, et et euh, après tout, est-ce que la techno n'est pas une tradition euh, euh, naissante euh, L'avenir nous le dira, mais euh, je dirais que surtout, ce qui caractérise euh, les musiques euh, dites traditionnelles, c'est leur transmission et leur mode de, euh, de, de fonctionnement qui est lié à l'oralité, qui est lié à l'oralité. Euh, contrairement aux musiques écrites qui, qui, qui résultent de toute l'histoire des musiques occidentales et qui sont euh, régies par des règles, des codes qui sont écrits dans des manuels, transmis dans des écoles, euh, euh, etc. Or, dans les musiques de tradition orale, ben, on a une transmission euh, euh, qui n'est pas euh, canonisée. Et donc, les codes qui sont très riches et très variés, c'est le travail des ethnomusicologues de décrypter ces codes. Euh, ils sont implicites, ils ne sont pas euh, formulés, mais ils existent bel et bien. Et c'est un, une des facettes du travail de l'ethnomusicologue. Et ce qui est intéressant, mais je donnerai la parole à, à Tom et on le verra en action, c'est que euh, bah, les musiques électroniques ou une partie d'entre elles, parce que dans musique électronique, il y a plein de choses différentes, mais euh, notamment dans la techno, la house, etc. ou dans le DJing, on, on retrouve des points communs avec euh, cette oralité. C'est-à-dire que ce n'est pas une, une musique écrite, Elle ne, le, le partage de cette musique, le, le fon, son fonctionnement ne passe pas par l'écriture, par les partitions, par des codes euh, figés qui sont transmis, mais euh, euh, on est aussi dans une forme d'oralité euh, moderne, post -moderne, je ne sais pas comment dire, mais je, je suis très bavard, donc peut-être que c'est intéressant aussi d'entendre le point de vue de, de Tom là-dessus. Alors Tom, justement, par rapport à ce que nous dit... Euh, Julien, quand tu mixes, quand tu t'appropries justement un petit peu ces, ces, ces, ces musiques, justement, il y a une espèce d'oralité, comme, comme dit Julien Une espèce d'oralité, je ne sais pas, mais un espèce d'hommage en tout cas. Moi, je vois vraiment ça comme donner une seconde vie à, à, à ces musiques et les interpréter différemment. Après, je tiens à préciser que ce n'est vraiment pas des remixes. Euh, ouais. au sens euh, remix, c'est vraiment des, des nouvelles compositions avec des boucles euh, qui ont été euh, prises donc, dans, dans ces archives de l'IRD, etc. Mais euh, pour euh, revenir sur ta définition de la musique électronique, bah, comme le disait Julien, il y, euh, y a plusieurs manières de choses Il y a beaucoup de choses dans voilà, la musique électronique. On peut peut-être parler de musique électronique dès qu'il y a eu les premiers synthétiseurs ou dès, dès que la musique a commencé à être amplifiée. Donc là on ouais. remonte dans les années, euh, je dis peut-être des bêtises, mais 50 ou 60 et euh, après, il y a le côté musique électronique, euh, comme disait encore Julien, avec la, la house et la techno, mmh. où là on a plus euh, ce côté, euh, comment dire, euh, clubbing euh, ou rave, mais où il y a des espèces de codes qui sont vraiment différents de la musique euh, populaire, euh, qui est peut-être plus euh, normée, enfin voilà, les, les différences ça va être que la, les soirées ne s'arrêtent jamais, il y a une espèce de continuité, les morceaux sont mixés entre eux, on ne voit pas vraiment de différence entre les morceaux, il y a aussi le côté où le DJ n'est pas du tout mis en avant. Moi. Il y a des exceptions oui. moi, certes, <rire> mais à la base en, en tout en cas dans, au début de cette culture c'était ça, le DJ ouais. était vraiment un, limite un, un anonyme, quoi. il était pas du tout sur une scène à 10 mètres de haut, euh, donc voilà il y a vraiment cette, cette différence entre musique électronique et musique électronique. Et, euh, et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire que dans la musique aussi, il n'y a pas que la musique en tant que telle, il y a tout un tas de, de codes euh, sociaux. Euh, alors je pense, Julien, notamment, euh, effectivement, le, les, les, les, ce qu'on appelle donc les musiques tra traditionnelles, mais on le voit aussi avec la musique électronique, il y a euh, des codes sociaux propres à chaque euh, musique, à chaque type de musique qu'on peut oui, tout à fait. C est, c est... Chaque mu musique peut être, on peut faire l'analogie avec les, les langues, le langage. Chaque musique a sa grammaire, sa conjugaison, sa façon de, de fonctionner. Et, euh, et, et ces codes, ces codes qui sont à la fois musicaux euh, sur le, le, ce, cette grammaire, etc., mais, mais aussi des codes sociaux, des codes, ben voilà, euh, aller à l'opéra, c'est pas la même chose qu'aller dans une battle de, de hip-hop, ni que d'assister à une cérémonie de possession au fin fond de Madagascar. Donc la musique, se, Il se on va pas pareil. <rire> voilà, tout à fait, le, le code vestimentaire, code, code sociaux, code, enfin, euh, toute une série de codes qui sont mobilisés pour former une identité, un nous, et c'est ce qui fait que la la musique touche aussi au, au plus fort des affects et, et réunit des gens. Mais dans ce cas dit Tom, il y a eu des choses très intéressantes qui me semblent importantes à, à souligner. C'est ouais, d'abord cette notion de code, de ce qui définit, de ce qui fait que cette, la musique donne une emprise à des identités collectives. On se, on se retrouve autour de genres musicaux particuliers. Et puis, euh, plus précisément sur les musiques électroniques, la techno, les rêves, il l'a abordé, il y a des points communs. Bah, donc, pardon, euh, ces codes qui sont donc différents d'une culture à l'autre, de... la musique n'est pas un fait universel au sens euh, euh, qu'il a un sens particulier dans chaque culture. Mais par contre, il y a des ponts, il y a des choses qui, qui sont semblables, et il y a des universaux dans la musique. Euh, je ne sais pas si la nuance est, est, la nuance est importante. Et, et dans, ces, dans ces ponts, dans ce que j'appelle moi des, des concordances dans, dans mon travail, bah, euh, des concordances musicales, il y a une, un des points que Tom soulevait, qui est... Ces, Concevoir la musique, c'est ce qu'on retrouve dans les rêves, dans la techno, et qu'on retrouve beaucoup dans les musiques traditionnelles, et, y compris à Madagascar, bah, c'est ce rapport au temps musical. Dans nos sociétés euh, euh, modernes, euh, capitalistes, etc., la musique est de plus en plus conçue comme un produit. Un produit avec euh, une un, de consommation avec un format, euh, un format radio, un format euh, deux minutes, euh, etc., euh, qui, qui dicte beaucoup de choses, et, y compris esthétique. Et dans les rêves, dans la musique techno, on s'affranchit de ce format avec euh, une conception de la musique plutôt comme un flux, mais y compris dans la façon de la composer et de la jouer. La musique est, est, est un flux. Et ça, on le retrouve dans les musiques de trance, dans les musiques de possession, dans les musiques sur lesquelles je travaille à Madagascar, y compris les musiques modernes où le discours musical le matériau musical, les musiciens vont s'en emparer, vont, vont construire le jeu musical dans cette idée euh, d'une du, un, continuité d'un temps long, d'un flux avec des climax, des, des moments plus lents euh, et, et le processus de, de créatif, il tourne autour de ça et on retrouve ça aussi euh, dans, dans le DJing ou dans, dans la musique électronique et il y aurait plein de choses à dire mais il y a, y a ce type de point commun très intéressant Et d'ailleurs euh, c'est vrai que ce qu'on va vivre c'est euh, maintenant, hein, donc 40 minutes de mix avec des archives sonores euh, de l'IRD, c'est pas le format classique en, en radio hein. le, le format classique en radio on est plutôt de l'ordre de 3 minutes, 4 minutes euh, donc là, ce que tu nous proposes Tom maintenant, hein, c'est véritablement donc tu as écouté cette bibliothèque sonore de l'IRD, tu as sélectionné euh, certains moments sonores et, et donc tu as composé euh, véritablement donc, un, ton, ton propre mix euh, et, euh, et, et donc tu vas nous faire vivre ça. ça, ça c'est ça, en fait il y a un terme qui revient très souvent dans les musiques électroniques de la grande famille house et Techno, c'est la boucle. Et en fait, j'ai vraiment écouté euh, ces, ces archives pour essayer de trouver la boucle. Alors des fois, c'est des boucles très courtes, hein, de trois secondes. Des fois, c'est des boucles un petit peu plus longues. Des fois, c'est vraiment des petits sons d'une de, demi-seconde. Mais euh, pour trouver euh, ces échantillons euh, qui, qui euh, mis euh, en répétition, euh, créent quelque chose de nouveau. Et puis après, on joue avec des filtres, on joue avec euh, des machines, enfin... Voilà, bon. c'est vraiment la, la manière dont j'ai abordé ça. Et, et, et on va entendre ça tout de suite sur Radio Campus Montpellier. Un, un petit conseil aux auditeurs, auditrices avant de plonger dans ton univers sonore, Tom, peut-être Je ne sais pas. Hein. Euh, écoutez mot. pas sur votre téléphone, branchez voilà. la chaîne fille ou, <rire> ou mettez un petit caisson de basse. Quoi. Voilà, mettez-vous dans le canapé tranquille avec <rire> le casque et vous allez voir ce que vous allez euh, voir ou plutôt entendre d'ailleurs. Allez, on écoute ça tout de suite. And he is <laughs> that and he is that that and he is and he is and he is that and he All <laughs> Alors là, je pense que vous êtes bien sur Radio Campus Montpellier avec une petite ambiance tropicale. On vous a fait voyager, rentrer dans des univers sonores diverses et variés. Merci beaucoup Tom, pour ce super morceau, cette production. Alors là, vous avez de la chance, parce que c'est la première fois qu'on l'entend sur la planète Terre, cette production-là, donc c'est rien que pour vous, rien que pour les auditeurs, auditrices de Radio Campus Montpellier. Alors Julien, peut-être une première réaction. Donc j'imagine que vous avez trouvé ça génial, cette réappropriation de cet univers sonore, de ces archives musicales de l'IRD. Justement... Sur l'aspect dont on parlait, hein, dont on finissait la discussion tout à l'heure, sur l'aspect de, de boucles dont, dont Tom euh, parlait, hein, ces motifs que l'on retrouve euh, dans la musique électronique, dans les musiques traditionnelles, on les retrouve aussi. Euh, tout à fait. Alors, Enfin, pas, pas dans toutes les musiques traditionnelles, mais il y a beaucoup de musiques de, de tradition orale qui euh, utilisent ce procédé, justement, comme elles ne passent pas par la partition, comme dans la musique classique, pour se synchroniser dans le temps, ben, un, une des possibilités euh, euh, qui est mise en œuvre, c'est euh, celle de jouer sur des motifs répétés et sans cesse variés et sur lesquels chacun vient se greffer. Et, euh, et cette répétition des, métis, des motifs est, comme on le disait précédemment, prise dans un flux temporel sur, qui va agencer, comme un jeu de Lego ou de puzzle, on va, les musiciens vont agencer ces motifs les uns avec les autres, revenir sur le premier, A plus B plus C, et faire toute une variation en plus, puisant dans, dans ce stock de motifs mélodico-rythmiques. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de musique à Madagascar. Euh, et on le retrouve aussi dans la musique euh, qu'on vient d'entendre, ce, ce jeu sur les motifs. Donc ça, c'est un, une des concordances possibles, un, un des ponts. Et alors, euh, Julien, justement, euh, qu qu'est-ce qu que vous en avez pensé alors du mix de, de Tom Qu'est-ce que ça vous évoque euh, bah, C'est difficile d'être... Bah, D'abord, merci et bravo. C'était une belle performance. Euh, après, là, on n'est pas dans la concordance, parce que là, on est dans un langage déjà très structuré, il y a une culture techno, il y a une culture électro, etc. Et euh, Tom utilise les sons euh, plus comme des timbres, des sonorités, des rythmes qui, va, qui vont lui servir à, à, dans son acte créatif. Mais il n'a pas de connaissance de euh, comment les musiques dans lesquelles il pioche fonctionnent, elles. Euh, donc il n'y a pas une concordance réelle de, de systèmes musicaux, de, de langage. Mais par contre, il y a une appropriation par Tom euh, de sons, de timbres très divers euh, dans lesquels il va piocher. Quoi. Et donc de ce point de vue-là, c'était passionnant et très réussi. Et, et encore merci. Euh Peut-être que c'est Tom qui peut lui-même expliquer son. Et bah, et bah, et bah justement, son Tom, beaucoup, là, hein. là, je pense que c'est une super transition que, que, nous, que nous fait Julien, justement, sur, sur un peu les, les secrets de fabrication. Comment tu, tu fais concrètement, euh, justement, pour euh, bah, te réapproprier un peu ces univers sonores et puis après faire ta composition mmh. à partir de ces univers bah, Comme euh, je le disais avant, avant le live, c'est beaucoup d'écoute, d'abord. Vraiment, je pense que j'ai tout écouté de plusieurs fois de, de A à Z et puis essayé de trouver euh, le le moment qui, où on imagine quelque chose et il y a aussi des contraintes euh, de rythme oui. c'est-à-dire que mon, mon live il est à 128 bpm 128 battements par minute euh, tout du long donc il faut que je trouve des extraits qui peuvent à peu près s'ajuster sur ça après on peut recaler tout ça bien sûr pour euh, si c'est pas exactement le même bpm ça, ça se recale mais un morceau qui est très rapide par exemple j'aurais pas pu l'utiliser ça aurait pas fait joli, le son aurait été trop abîmé, pareil pour un morceau trop lent, donc il euh, y a ces contraintes-là, à l'oreille, savoir qu'on est à peu près dans, dans la rythmique qu'on qu peut utiliser et puis après trouver, euh, trouver le, le bon extrait euh, qui, qui peut rester en tête, essayer d'imaginer la, la boucle et puis après euh, la passer dans les machines. Donc là, il n'y a vraiment pas d'ordinateur, c'est un live avec Voilà, alors c'est ça, c'est ce qu'il faut préciser, hein, c'est mmh. que ce n'est pas du tout lié, alors comme dans d'autres dans euh, courants hein, de la musique électronique, à de l'ordinateur, où euh, là, on a vraiment sur euh, directement euh, les platines. Euh... Non, Direct. Là, la première étape, c'est de l'ordinateur, le, ouais. le sampling. D'accord. Euh, vraiment découper les samples, le début, la fin, les caler, les micro-décalages, parce que c'est des instruments c'est des morceaux acoustiques donc euh, l'homme n'est pas une machine donc il y a toujours des mini décalages à recaler donc ça tout, tout ça ça se fait sur ordinateur même s'il y a des machines qui le font mais pas les miennes en tout cas et puis après du coup on passe tout ça sur machine et puis oui. c'est là qu'on qu met énormément de filtres euh, d'effets et puis des rythmiques euh, avec euh, avec des boîtes à rythme avec des rajouter des synthétiseurs c'est un petit peu ça les étapes principales et puis après structurer le live avec, euh, voilà, avec des intros avec des breaks avec euh, des pick-time, avec... Euh... Voilà. Alors, cher, euh, chers amis, euh, cher Tom, euh, cher Julien, on, on va devoir se quitter dans, dans, dans quelques minutes, mais, mais juste avant, je voulais revenir quand même sur je, un, un point plus éthique, on va dire, sur les rapports, euh, justement, euh, en nord-sud, hein, entre musique traditionnelle, musique électronique, même si, effectivement, il y a tout un tas de modernité. Dans, dans, dans le Sud et, et que c'est pas des musiques figées euh, justement mais il y a quand même des enjeux éthiques qui se posent notamment pour les producteurs de, de manière, euh, et de manière générale pour le musicien hein. et, et, et je voulais poser cette question notamment à Julien sur les, les rapports, est-ce que les rapports ils sont pas un peu déséquilibrés euh, au niveau justement de la réutilisation des musiques traditionnelles et là je pense surtout aux grandes entreprises occidentales hein, de l'industrie musicale qu'on connaît très bien euh, est-ce que justement pour les Suds il n'y a pas cette grande problématique de, pillage de leur culture musicale. Oui, tout à fait. Je me remercie de, poser, de, de souligner ce point parce que c'est quelque chose de très important. Effectivement, moi, je suis le premier à penser que les musiques ne doivent pas être figées, qu'il ne faut pas les penser comme des essences immuables et qu'au contraire, il n'y a pas de culture sans culture, comme dirait un anthropologue Jean-Louis hamsel qui travaille sur ces questions-là. Et, et donc, les cultures sont dynamiques. Il ne faut pas être dans une vision traditionnaliste ou figée. Il ne faut pas opposer tradition et modernité. Mais en même temps, il y a un contexte, il y a une histoire. On parle d'appropriation tout à l'heure, ça fait partie de cette, cette, ce dynamisme des processus, processus d'appropriation, le jazz n'est pas né de lui-même, il s'est approprié des éléments divers, mais en même temps, appropriation prend un nouveau sens de nos jours, vous avez pu constater ça, les mouvements de, qui critiquent l'appropriation culturelle notamment, et c'est pas forcément sans raison, en tout cas il faut y faire attention, c'est-à-dire qu'il y a quand même une histoire qui est celle de la colonisation, de l'exploitation du, du sud par le nord, et euh, euh, on a trop souvent eu euh, affaire, enfin, on a été confronté à des affaires comme, je ne sais pas si vous connaissez, il y avait eu la fameuse affaire Deep Forest. Alors là, je vous renvoie à un article qu'avait fait l'ethnomusicologue Hugo Zemp, vous pouvez chercher, vous trouverez. Mais euh, euh, ça pose la question des relations Nord-Sud, qui sont des, des relations asymétriques. Et bien souvent, euh, le, la musique de l'autre, du Sud, euh, bah, c'est un, un moyen de. de, de, de d'exploiter un, un exotisme et qui, fait, qui, qui fait vendre et qui marche. Et il euh, euh, y a eu souvent des, des producteurs ou des musiciens qui ont samplé comme ça des, des sons. Qui, ces sons se sont retrouvés dans des publicités, dans un business mondial qui a fait beaucoup d'argent. Et pourtant, les populations du Sud, elles, ne touchent rien. Euh, ça, ça pose le, vraiment. Le, en tout cas, il faut soulever, sans être dans des positions rigides, il faut soulever la question euh, des inégalités de propriété intellectuelle et culturelle. Bah, parce qu'elles sont régies par le Nord, et, et souvent, ces musiciens du Sud sont désarmés, même pas au courant qu'on. On... Et c'est toujours dans le même sens. Quoi. Donc là, ça mérite vraiment une réflexion tout à fait. Et notamment euh, quand on est chercheur à l'IRD, euh, Institut de Recherche pour le Développement, et qu'on travaille dans ces pays, ben, on sait bien que euh, euh, c'est une question très importante. — et, et, et alors justement, euh, peut-être pour finir, hein, euh, comment on pourrait encourager ces euh, collaborations réciproques est ce qui permettrait de les faciliter Donc euh, potentiellement, euh, par exemple justement, euh, Tom, euh, avec euh, des musiciens de Madagascar, de travailler ensemble, d'établir ces collaborations et qu'il y, qu y ait vraiment une collaboration qui soit avec des relations justes et réciproques. Est-ce qu'il y, y a des pistes de réflexion, euh, je pense euh, notamment de, de, de recherche hein, sur, sur ces thématiques-là euh, bah, moi, j'essaye d'y réfléchir un petit peu. Après, c'est compliqué parce que chaque pays a ses propres lois. Il y a des lois internationales, il y a des lois nationales. Et donc là, moi, je ne suis pas juriste, mais sur le terrain, et en... et euh, je pense qu'il y a une réflexion qui est double et qui est de ce fait-là compliqué. À la fois, comme dans le mouvement techno, les musiques électroniques et comme dans des musiques traditionnelles, il y a cette notion de bien commun qui vient à l'encontre de la notion de propriété. Euh, tel que le droit français ou anglo-saxon le, le conçoit, la propriété de l'œuvre, etc. Euh, ça, c'est une chose, mais en même temps, il y a ce déséquilibre Nord-Sud auquel il faut penser. Alors oui, si vous l'avez dit, je pense qu'il faut réfléchir à des projets qui soient le plus équitable, collaboratifs, euh, éviter le, ce phénomène de chasseurs de sons, de gens qui vont juste prendre des sons euh, et les exploiter commercialement. Là, on n'était pas du tout dans un acte commercial, on était dans une performance, donc ce n'est pas du tout ça. Mais euh, le, ce, le, autour du business, il faut éviter ça. Il faut réfléchir à des moyens de restituer aux gens du Sud, euh, enfin à ces, à ces musiciens et des et d'entrer en dialogue avec eux. Pour les musiciens du Nord, il faut qu'ils entrent dans une réflexion, une démarche de d'où vient cette musique, qu'est-ce euh, qu'elle est, -ce qu est euh, qui la joue. Les gens, ces gens-là sont, sont aussi vivants, souvent. Enfin, c'est ça que euh, je pensais penser sur le long terme et pas sur le... Le, ce court terme dans, dans lequel on est poussé systématiquement, qui est celui du le temps du, du marché, le temps de la consommation, mais être dans des relations euh, euh, plus entre artistes, entre musiciens, qui soient plus euh, équitables, pérennes. Euh, après, il n'y a pas de solution euh, toute faite à un miracle et c'est très compliqué, mais voilà. Très bien. Tom, une, une réaction peut-être en tant que producteur puisque tu es aussi producteur de, de musique électronique Non mais ouais je, je suis tout à fait d'accord après on est à l'ère euh, du full numérique et, et euh, d'internet donc euh, ça ne peut que encourager les collaborations et, et les rencontres que ce soit par les réseaux sociaux ou par les sites euh, qui permettent de, de rendre accessibles euh, nos musiques donc euh, j'espère que, que ça va continuer d'aller dans ce sens et et en effet, je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre une pratique commerciale mmh. euh, d'une musique. Et puis, euh, là, là c'était une performance, mais bah oui, ça oui, peut oui. être dans un cadre privé, ça peut être... Euh, oui, oui, oui, tout à fait. C'était, c'était une performance avec, justement, il faut bien le préciser, euh, cette très riche bibliothèque sonore de euh, l'IRD. Et mmh. donc... Euh, c'est là où justement euh, cette performance s'inscrit dans une démarche artistique et mmh. non pas commerciale, de vendre euh, comme certaines grandes entreprises commerciales qu'on citera pas, hein, euh, qui euh, effectivement euh, sont plus dans du produit de consommation que véritablement dans de la production artistique. Méliardé mmh, du coup que je remercie chaleureusement parce que c'est vraiment un projet euh, que j'ai trouvé magnifique dès le début et puis au final, euh bah, le rendu quoi c'est un petit voyage de quelques dizaines de minutes et puis on, on va en Syrie on va en Inde on va en, Af en Afrique vrai on centrale on, on entend le wood alors on se dit ça. mais où on est là d'un coup là <rire> Donc c'est vrai qu'il y, y a véritablement un voyage sonore là Qu'on qu a fait en, en 40 minutes hein. ouais. Ouais. Que le... On peut pas trop voyager en ce moment Donc c'est très bien de <rire> le faire sur Radio Campus Montpellier ça. Mais moi, En le faisant du coup ça m'a pris bien plus que 40 minutes c'était un vrai <rire> voyage aussi de tout réécouter De ah, tout découper et, ouais, ouais. et du coup vraiment un grand merci à, à l'IRD Pour euh, m'avoir permis de faire ce projet Et puis merci beaucoup à vous deux hein, euh, à, à Julien Mallet et à Tom euh, tout, Pour euh, cette belle discussion Cette très riche discussion et les moyens de la visio nous ont permis de réaliser <rire> cette, cette émission. Alors c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir Julien en studio aussi euh, directement pour recueillir l'ambiance, hein, l'ambiance musicale qu'il y avait dans le studio de Radio Campus Montpellier. Euh, bah, c'est la fin, c'est la fin. Hein, donc euh, merci à vous deux. Je, je vais juste rappeler que si vous voulez en savoir plus sur les travaux de recherche de Julien Mallet, euh, allez sur le site tout simplement euh, de euh, l'IRD. Euh, vous le retrouverez ses principales publications et ses livres. Euh, pour euh, Tom... Euh, bah on retrouve sur Radio Campus Montpellier, bien sûr, hein, coordinateur de l'antenne, mais aussi euh, sur la page Facebook Zota, hein, où on retrouve tes euh, productions, c'est ça, euh, musicales, hein, principalement, et potentiellement des futures dates de concert. Exactement, euh... mais pour l'instant, <rire> euh, on attend encore. <rire> euh, sinon, euh, je remercie aussi euh, très chaleureusement euh, euh, l'IRD, euh, notamment, et plus particulièrement, euh, France Thomas, Claire Lissalde, et bien sûr, euh, vu que c'était sur une idée original de Luc euh, Markive. Euh, bien entendu, je remercie toute cette équipe-là qui ont euh, bien euh, tout simplement mis à disposition les archives sonores euh, de l'IRD et conçu que c'était tout à fait possible et réalisable de laisser ces archives sonores à euh, un DJ pour effectivement produire euh, bah, une... une une super performance musicale en euh, cet après-midi, hein, ce, cet après-midi de la Fête de la Musique. Et d'ailleurs, ça ne fait que commencer hein, la Fête de la Musique. Hein, donc, euh, j'espère que vous allez en profiter. Laissez voguer vos oreilles à babord comme à tribord. C'est le moment d'écouter ou de réécouter les résonances de la belle communication sonore du 21 juin. Et pourquoi pas, pourquoi pas bah, Allons-y. Hein, soyons fous. Ils sont des ponts entre des cultures et des mondes assez différents des univers sonores où on voyage, comme on a fait cet après-midi. On vous souhaite, en tout cas, une très très belle fête de la musique sur les ondes de Radio Campus Montpellier. Merci. Merci Guillaume. Oui. Merci <rire> tout le monde. <rire>